Super Richard, Super Richard, il a une vitre trop gigantesque. Richard, mon ancien compagnon de route, nous étions très proches à une époque. Mais un jour, le destin a décidé de nous mettre à l'épreuve. Nous avions découvert un rituel permettant.. En sacrifiant son œil droit, d'obtenir un pouvoir quasi divin. Je décidai d'user de ce pouvoir pour pourvoir ma soif de connaissance. Richard choisit un autre chemin. A l'aide de son charisme, il convainc un jeune être humain, Antion d'Abeille, de réaliser des vidéos sur YouTube. Grâce à cette notoriété nouvellement acquise, et fort de sa culture, Richard put ainsi acheter toutes sortes mais aussi et surtout, sombrer dans les délices malsains des plus Cela ne peut plus durer. Richard abuse du pouvoir qui lui était transmis. Il est temps de mettre fin à ses agissements. Richard, je viens pour toi.